Le secret des dinosaures. Il était une fois deux dinosaures qui s'appelaient Gredianois, un frère et une sœur. Tout à coup, Ritor le rhinocéros arriva par là. Encore vous deux, j'en ai assez. Vous passez encore sur mon territoire. Je vais vous foncer dedans. Au secours Au secours Au secours on l'a semé. Mais ils sont où Je les cherche partout, mais ils sont où Je les cherche partout, mais ils sont où Je les cherche partout. Pendant ce temps-là, Gustave, un extraterrestre, fait une promenade et cherche la planète Mars, la planète rouge. Mais qu'est-ce que je pourrais faire sur la planète Terre Tun, tun, tun. Je sais, j'ai qu'à chasser des dinosaures comme la dernière fois. Gustave se posa entre deux volcans. J'ai entendu quelque chose Ah bon Moi, j'ai rien entendu. J'ai peur. Clac, clac, clac, je claque des dents. Pendant bon ce temps-là, Ritor fait le tour de la terre et cherche les dinosaures. Gustave fait une bulle avec sa langue qui emprisonna Anaïs. J'ai une idée avec mes pics, je vais faire éclater la bulle. Pouf Or oh. Vous m'avez eu. Mais la prochaine fois, je vous aurai. Et je reviendrai. Les dinosaures rentrent chez eux. Mais pourquoi vous avez mis autant de temps Alors ça, on ne vous dit pas. C'est notre secret. C'est la fin de l'histoire. Au revoir tout le monde